Déjà, au nom du CHOM et au nom du... En, en mon nom, je tenais à remercier Osinopolis de nous accueillir ce soir pour cette euh, conférence. Hein, euh, à vous aussi, merci d'être venu. Euh, en physique, et merci à ceux qui nous suivent bien sûr sur Facebook ce soir. Alors cette présentation est réalisée dans le cadre des commémorations des 300 ans d'hydrographie française, organisée par le CHOM, le CHOM, le service hydrographique national, dont le siège social est à Brest. Alors en effet, il y a bientôt 300 ans, et plus exactement le 19 novembre 1720, était créé le dépôt des cartes et plans. Et journaux de la marine qui allaient constituer le premier service hydrographique au monde et dont le CHOM est aujourd'hui l'héritier. C'est justement cet héritage, ces 300 ans que je souhaite parcourir avec vous ce soir. Trois siècles qui ont été ponctués d'innovations scientifiques, techniques, de personnages hors du commun, de découvertes qui ont fait évoluer et marquer l'hydrographie, le métier d'hydrographe et qui ont permis en fait le développement de la navigation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors d'abord, par voie Terrestre, mais surtout la découverte et l'exploration du monde s'est développée par les océans. Les voyages des grands, navi des grands navigateurs ont, constitué, euh, ont contribué aux plus grandes épopées de notre histoire. Alors mettons-nous à, à leur place euh, euh, au 15e siècle des équipages qui embarquaient euh, sur de frais esquifs vers des espaces immenses, hostiles, euh, vers l'inconnu. Euh, sans moyen vraiment de se positionner, sans moyen de retrouver sa route ou son temps de départ, c'est un peu le contexte d'origine. En effet, depuis l'Antiquité, la navigation est généralement restée près des côtes. On naviguait de cap en cap, et malgré les progrès de l'astronomie, on restait à faire de la navigation plutôt du cabotage. C'est par contre, à la fin justement de ce XVe siècle, et grâce au voyage de Christophe Colomb et à l'ouverture, la création des grandes routes commerciales qui ont été créées, la navigation auturière au large allait devenir une pratique courante. Navigation qui, nous, qui a permis d'aller faire de grandes découvertes, commencer le commerce, transporter, faire des grandes découvertes scientifiques et techniques. Tout, toutefois, il se posait un véritable problème pour le marin. Un problème vital, savoir déterminer exactement sa position, pouvoir naviguer en toute sécurité. À cette époque, on naviguait, mais sans savoir vraiment ce qu'il y avait devant, qu'est-ce qu'il y avait en dessous le bateau. On avait quelques récits. On va voir ça ensemble durant cette, cette, cette heure. On avait quelques récits qui donnaient des informations sur quelques îles, quelques dangers, mais les positions étaient mal connues. Parfois même, la même île pouvait avoir plusieurs positions, suivant si elle avait été découverte lors d'un voyage qui est passé d'ouest en est ou d'est en ouest. Vous imaginez Alors si en plus on venait du nord vers le sud, on en avait une troisième. Alors bien sûr, tout ça, ça a comme conséquence qu'il y a eu énormément de fortunes de mer, de, de, de, de, de naufrages. Aujourd'hui, cette navigation maritime, elle constitue 80% du commerce mondial qui transite par cette, la navigation maritime. En 2019, 25 millions de passagers ont embarqué sur des paquebots. Donc, il faut absolument pouvoir naviguer en toute sécurité. Et c'est le rôle d'un service hydrographique. Cet enjeu, la France l'a mesuré très tôt. Et donc, c'est donc, donc doté d'un service hydrographique national dès 1720. Et c'est justement ça que je veux voir avec vous ce soir. Alors, première question, déjà, on, parle, on commence tout de suite à parler d'hydrographique. Mais c'est quoi l'hydrographie Alors, si je prends la... La définition, c'est littéral, c'est une branche de la géographie ayant pour objet l'étude et la description des mers, des lacs, des cours d'eau présents à la surface du globe. Alors, Pour nous, au CHOM, on s'intéresse principalement à l'eau salée. Mais dans notre façon de voir les choses, c'est d'abord collecter l'information géographique maritime et littorale de référence, qui a pour but de connaître et d'écrire l'environnement physique marin et ses relations avec l'atmosphère, d'en prévoir son évolution, parce que c'est un milieu qui bouge beaucoup, et d'assurer la diffusion de ces informations aux différents usagers de la mer. Et ils sont multiples. Et c'est aussi ça que nous allons voir ce soir. Alors, l'hydrographie, c'est beaucoup de domaines aussi. C'est aussi une des particularités du CHOM et d'un service hydrographique, c'est de travailler dans beaucoup de domaines d'expertise différents, Alors, qui sont la bathymétrie. La bathymétrie, c'est la recherche du relief du fond. La sédimentologie, c'est à connaître la nature des fonds, savoir si les fonds sont constitués de roches, de sable, de gravier. Ça a une importance, bien évidemment. Si vous voulez poser un câble sous-marin, on va plutôt chercher, on va éviter des ondes rocheuses, par exemple. L'hydrodynamique côtière, vous connaissez tous l'hydrodynamique côtière. Le terme est un peu compliqué, mais la marée, c'est l'hydrodynamique côtière. Bien évidemment, il faut la connaître. Quand, vous faites, quand le fait et tous les bâtiments hydrographiques font des mesures en mer, le bah, bateau, il monte, il descend avec la marée. Donc il faut l'enregistrer. L'océanographie, connaître les... la masse d'eau. L'océan, ce n'est pas une grande masse d'eau uniforme, c'est ce sont... constitué de, grandes... de couches différentes, de bulles d'eau qui ne se mélangent pas, qui ont des caractéristiques physiques différentes. L'ingénierie des systèmes d'acquisition, il faut pouvoir collecter des informations en mer avec des systèmes acoustiques, avec des systèmes assez particuliers. Donc c'est tout aussi une expertise qu'il faut connaître et pouvoir manipuler l'ensemble de ces informations les unes par rapport aux autres, et notamment maintenant dans le cadre du numérique, hein, parce que c'est un peu le but de notre... aussi de, de voir euh, ce soir, c'est justement cette, euh, cette, cette, cette évolution. Euh, ces 300 ans d'histoire, d'héritage, et c'est aussi 300 ans d'innovation et d'évolution. Alors commençons notre petit voyage, on va comme Ma présentation va un peu se... être, bien sûr, chronologique, mais nous ferons des allers-retours avec le monde moderne. Alors bien évidemment, le, comme je vous le disais, le, les, premiers, les premiers signes de grande navigation aux ce sont les, ces premiers voyages au XVe siècle, Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan, euh, Sir Francis Drake. Tous ces gens-là sont partis à l'inconnu. En ayant des gens qui savaient un petit peu naviguer, Francis Drake prenait à embarquer avec lui des hydrographes. On les appelait déjà comme ça, qui venaient de l'école de Dieppe, des Français, pour un anglais. Mais il naviguait avec quoi Alors bien sûr, il naviguait déjà avec des portulans. Des portulans, ce sont des cartes. Ici, c'est un extrait de la carte Pisane qui date de 1258, 1291, à peu près. Alors vous voyez, c'est une carte qui se caractérise, alors c'est la Méditerranée, vous voyez la, la, la véritable carte en bas et une représentation un peu plus graphique, un peu plus lisible, une carte de la Méditerranée avec les différents ports et puis des traits qui donnent les grandes voies de navigation. Il y a un certain nombre de cartographes qui ont euh, créé ces fameux portulans, euh, nous parlerons par exemple de Guillaume euh, Brouscon, euh, qui est euh, du Conquet, vous voyez que déjà la région était propice à l'hydrographie. Il est auteur de livres, d'almanachs, de manuscrits, de cartes comme celle-ci, qui euh, donne euh, un certain nombre d'informations pour naviguer, comme par exemple ici les traits qui nous donnaient hein, les vents, mais aussi les courants, dans certains cas, ou les marées. Il y avait aussi des routiers. Donc ce sont des recueils, et euh, ça c'est le recueil qui a été, par exemple, celui qui a été créé par euh, Pierre Carcy, différente qui relatait, en fait, on relatait dans ses ouvrages, euh, toutes les informations pour naviguer. La carte au milieu de cette, de cette image donne, dans le livre de Ferrand, l'ensemble des, des, des, des parcours des, qui, qui étaient décrits. Alors, il le décrit lui-même en disant, euh, voilà, l'ouvrage, c'est ce qu'il fallait à l'ignorance du matelot, c'était un dessin figuré du rivage, la représentation palpable des amers, donc des, des points remarquables, qu'on pouvait reconnaître facilement du large et qui donc aidait dans cette navigation un petit peu hauturière, mais on ne s'éloignait pas si loin que ça, qui permettait de retrouver un cap, de, re, de se retrouver quand on, on, on approchait des côtes. Et sur le côté, vous avez un autre routier qui, lui, est plutôt d'origine hollandaise. Alors, il y a un certain nombre d'ouvrages comme ça qui paraissent, avant la création du, du dépôt des cartes et plans, en 1643, le, le traité du père Fournier, qui est l'hydrographie contenant euh, la théorie de la pratique de toutes les parties de la navigation. Et puis, bien sûr, Colbert. On retrouve Colbert aussi dans le monde de l'hydrographie. C'est lui qui a le premier imaginé la création d'un service hydrographique. Il ne le verra pas. Mais c'est lui le premier qui va en avoir rêvé. Il va déjà voir la fameuse école d'hydrographie de Dieppe et puis en créer des écoles d'analogues. Parce qu'il voit bien que ces gens qui sont des pilotes, qui sont des connaisseurs de la navigation, que le monde entier s'arrache, bah, ils, ils, savent. ils savent comment naviguer. Et ils ont une connaissance, une expérience. Donc, il va essayer de dupliquer, on va dire, cette école de Dieppe. Il va créer, bien sûr, l'Académie des sciences et l'Observatoire de Paris. Il va, ils vont lancer aussi les premières missions de relevé sur les côtes de France, ainsi que de celles de l'Espagne et d'Italie. Il va falloir... On s'aperçoit qu'il faut connaître l'environnement, il faut aller sur le terrain. Et puis, il va... Une première grande ordonnance de Colbert, c'est que chaque capitaine doit remettre ses papiers de bord à la du port. En gros, on va commencer à collecter toutes les informations au niveau de la pour pouvoir après les utiliser et les refournir à toutes ces, toutes ces personnes. À l'issue de ces premières euh, va dire mesures sur le terrain, euh, va être créé le Neptune-François. Je vous montre quelques planches ici, le, le frontispice, mais ici, par exemple, une première carte. Alors La particularité de ces cartes, c'est que le Nord n'est pas au Nord. On a plutôt des cartes qui nous donnent la vue, vue de la mer. Et vous retrouvez, bien sûr, euh, comme dans les les premières portulans que je vous ai montrées tout à l'heure, ces fameuses lignes qui permettaient, en fait, d'aller, de prendre un cap qui permettait d'aller d'un port à un autre, ou de se dire, en arrivant à, à peu près à telle position, on essayait de se positionner par l'estime, dire, bon, on est à peu près arrivé à cet endroit-là, cet embranchement, maintenant, il faut qu'on prenne tel cap pour atteindre le port. Mais, encore une fois, le positionnement était incertain, on ne savait pas vraiment où on était. On y reviendra. Voilà un autre exemple, ça c'est la carte euh, de saint onge hein, donc de Vendée euh, et de Charente-Maritime actuelle. Vous retrouvez euh, l'île de Léron, l'île de Ré, mais vue du large. Une autre carte, cette fois c'est la Baie de Seine. Et puis une autre, une autre parce qu'en fait à l'époque, ce, ce fameux euh, Neptune-François était très bien accueilli dans le monde entier, il a même été copié euh, par les Hollandais, parce que le, son homologue britannique, a bah, été moins bien. Ça C'est un extrait de la carte du Cotentin vue par les Britanniques. Alors ça fait, pour certains, si vous commencez à regarder les noms des mers, la mer britannique et le canal, ça hérisse un peu le poil. Et il a une forme un peu bizarre notre Cotentin, je trouve. Mais bon, voilà, encore une fois, notre savoir-faire français a été reconnu et vous verrez qu'il l'est toujours et il l'a été vraiment à cette, à cette époque-là. Parce qu'effectivement, on en arrive à la fameuse date fatidique du 19 novembre 1720, de, de l'arrêt du Conseil de la Marine qui crée le dépôt des cartes et plans et journaux de la Marine, ancêtre du CHOM. Alors, j'ai mis en dessous les, les. on appellerait ça des logos actuellement, mais on va dire les, les timbres de l'époque. Alors, avec la fleur de lys qui disparaît au moment de la Révolution, puisque le CHOM va suivre toute l'histoire, l'Empire français, la République française. Donc, à travers l'histoire, le CHOM va perdurer et va toujours répondre à ce, à ce besoin de, de services hydrographiques. Dans les personnes qui vont noter, marquer l'empreinte du, du dépôt, il y a notamment Jean-Nicolas Belin qui va rentrer en 1721 et qui va, on va partir sur ce qu'on appelle une hydrographie de cabinet. Alors pourquoi je l'appelle comme ça On va faire le pendant avec l'hydrographie de terrain un peu plus tard mais effectivement, l'idée, c'était cette fois-ci de recueillir toutes ces informations. Toutes les informations qui avaient été euh, demandées par Colbert, euh, qui soient regroupées vers l'Amirauté, f... c'est un peu le travail de, de Belin et de ses équipes, ça va être de toutes les rassembler. Euh, il le dit, hein, il faut rassembler un nombre considérable de journaux de navigation, les lire à tous avec soin, en faire des extraits pointés et réduire les routes, rapprocher les diverses observations astronomiques reçues et connues pour, plus, pour les plus exactes. Et donc, c'est ça, c'est à partir de tous ces renseignements, dresser des cartes qui vont permettre la navigation dans une meilleure sécurité, mais en se basant principalement sur la connaissance acquise déjà à cette époque. Il va être le premier à avoir le titre d'ingénieur hydrographe et il publiera en 1764 son petit Atlas Maritime, qui va être encore une fois très bien accueilli, au contrat qui va illustrer les différentes côtes telles qu'on les connaît à cette époque. Donc vous voyez quelques exemples ici, euh, notamment dans les Antilles, où euh, en haut à, à droite, c'est la côte de Caroline du Nord aux états unis On retrouve toujours cette forme avec, euh, bien sûr, ces, ces caps, ces radiales, ces roses des vents, qui nous donnent des, cette façon de naviguer. On reste toujours dans cet état d'esprit de navigation euh, par, par, par les différents caps. La navigation est continue. On va même beaucoup plus loin. Les tours du monde s'enchaînent. Bougainville, Chabert qui va explorer la Méditerranée, les trois voyages de, coupe, de Cook, pardon. Euh, Marion Dufresne qui va aller dans l'océan le, dans le, Indien Sud. On va beaucoup plus loin. On commence à découvrir d'autres mondes. Alors, j'en profite. Les grands voyages. Euh, je vous présente ici un livre qui va sortir euh, dans les semaines qui viennent, qui est... Euh, qui s'appelle Découvrir le monde Brest Port des explorateurs. Alors c'est une petite page de pub, j'en suis conscient. LoCHOM en est partenaire, mais un grand nombre d'organismes de Brest en sont partenaires. C'est un recueil de, de grandes, des grandes aventures, des grandes explorations qui ont été faites, je dirais, depuis l'Académie de Marine jusqu'au au campus de la Mer actuellement. C'est un recueil de, de ces explorations euh, réalisées par un grand nombre d'auteurs brestois. Alors, et vous pourrez bah, bientôt pouvoir le voir, et notamment euh, ce week-end lors des Journées européennes euh, du patrimoine, puisqu'il va être mis euh, en avant-première au, au service historique de la Défense, vous pourrez l'acquérir. Très bel ouvrage. Alors, ce qui m'intéresse dans cette partie, dans cette période, c'est en 1770, c'est le transport du temps en mer est résolu par le chronomètre de marine. Effectivement, le gros problème, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est se positionner en mer. La position de la latitude, la latitude on arrivait à, la, à se positionner facilement et on, on naviguait avec. Généralement, il suffisait de mesurer la position d'un astre dans, dans, le, dans, dans le ciel, sa hauteur, à différentes périodes. Généralement, on connaissait la, sa latitude. Et généralement, pour naviguer, c'est ce que faisait, a fait Christophe Colomb et tous les navigateurs euh, contemporains de, so, de, de son époque. On se positionnait à la latitude du port qu'on souhaitait euh, atteindre et on naviguait sur cette latitude-là. Mais le, la, la longitude, c'est un réel problème. Euh, on pouvait la mesurer en essayant de mesurer la hauteur, par exemple, du Soleil. Par, il faut connaître, en fait, cette position par rapport... Euh, je ne vais pas faire un cours d'astronomie, mais par rapport au méridien d'origine. Alors à l'époque, c'était le méridien de Paris, ensuite c'est le méridien de Greenwich. Mais le gros problème, c'est de pouvoir se mesurer, de calculer la différence de temps entre les deux, au moment où le Soleil monte, euh, on va dire, est à son zénith, de, aux deux endroits différents. Et il fallait pouvoir avoir donc un temps précis à bord, et pouvoir le, le transporter et connaître en fait le temps au moment du méridien d'origine. Et ce temps, on n'arrivait pas à le conserver, et on n'arrivait pas, et on avait des erreurs. Si on se trompait d'une minute, on avait 15 minutes, au moins 15 minutes de différence en longitude. Donc ça commençait à devenir vraiment problématique, parce qu'on n'arrivait pas à se positionner. Alors, euh, effectivement, on, on, on, a commencé a, on pouvait se positionner par rapport à l'estime, c'est-à-dire qu'on calculait à peu près combien de temps on avait navigué, à quelle vitesse, mais c'était encore très incertain. Alors on mesurait tous ces, tous ces objets astronomiques, hein, le, le, les astres, le soleil, grâce à des instruments comme ceux-ci comme que je vous présente ici, qui sont des, au départ avec des astrolabes, puis après avec, euh, qui, puis après avec euh, des sextants ou, ou un octant, la différence étant, euh, il y en a un qui fait 45 degrés et l'autre 60 degrés, je ne rentrerai pas dans le détail. Donc ça nous permet, c'est des outils qui ont été déjà améliorés à cette époque-là, créés et qui permettaient de se positionner, d'avoir une mesure d'angle très précise mais ce qui a vraiment révolutionné, c'est la mise au point d'un chronomètre précis par John Harrison en 1760, et surtout deux Français, Pierre Leroy et Ferdinand Berthoud, qui vont mettre au point ces chronomètres de marine, qui vont pouvoir garder ce qu'on appelle un garde-temps, vraiment garder le temps à bord sur de longues périodes. Vous avez des exemples ici de, de, de chronomètres de Berthoux et Leroy. Et une photo en bas, puisque le CHOM, ensuite, a été le, le gardien du temps pour la marine nationale, si je puis dire, euh, il fournissait aux différents officiers et bateaux de la Marine nationale ces fameux garde temps qui devaient être à bord. Et il sera encore jusqu'à quelques années euh, maintenant. Donc voilà, c'est un des points importants c'est euh, ce pouvoir avoir le temps à bord qui a permis déjà de révolutionner le positionnement. Alors continuons notre chemin on n'en est qu'en 1773, il y a encore du chemin on va en arriver en 2020. Euh, la gravure, l'impression et la distribution des cartes font l'objet d'un privilège exclusif de l'État. C'est un décret qui a été publié à cette époque. La vente des cartes et les documents est confiée à des agents commissionnés dans tous les grands ports, une organisation qui existe toujours aujourd'hui. Effectivement, la vente des cartes... Alors il y a eu un certain nombre de problèmes. C'est qu'à cette époque-là, effectivement, des personnes éditaient des cartes en leur nom. Ça a créé des problèmes. Donc le... le... Le Conseil du Roi a dit maintenant, c'est l'État qui est le seul dépositaire et qui peut diffuser ses cartes marines. Et c'est toujours le cas actuellement avec le CHOM, qui est un organisme d'État. Alors d'autres, comme je vous ai dit, hein, c'est ponctué, toutes euh, ces 300 ans sont ponctués d'évolutions, de grandes recherches, de, de grandes recherche, grande découvertes scientifiques et techniques. En 1775, les lois de la place sur la marée, nous reviendrons un peu plus loin sur la marée. Ce qui va être intéressant ici, c'est en 1776, Borda qui met au, au point le cercle de réflexion, un cercle hydrographique, ce qu'on appellera nous un cercle hydrographique qui va permettre de se positionner aussi. Et faisons justement un petit, un petit zoom sur la façon de se positionner en mer. Parce qu'effectivement, maintenant, on arrive à avoir le temps, mais il faut pour un hydrographe, l'essentiel, c'est de savoir où on est. Repérer un objet, un danger en mer, une île, un rocher... C'est très bien. Connaître la profondeur, c'est très bien. Mais il faut savoir bien la positionner pour rendre cette information diffusable et accessible à tout le monde et que les gens puissent naviguer en toute sécurité autour de cet objet. Alors au départ, effectivement, le cercle hydrographique a révolutionné. Il s'agissait en fait de pointer un certain nombre d'amers, donc d'objets remarquables, sur la côte et de calculer, on va dire, une sorte de triangulation pour retrouver les différents angles et savoir se positionner à l'endroit où on était par rapport à ces différents amers. Alors vous avez quelques photos ici qui illustrent euh, l'hydrographie et l'utilisation de cercles hydrographiques à différentes récentes, euh, euh, périodes et encore récemment, dans les années 1950-60. Bien évidemment, cette, ces, les méthodes de positionnement ont évolué. Euh, le système par, de localisation par radioélectrique, lui, a, a été mis en place dans les années 1950-60. Et euh, là, s'il s'agissait de balises qui envoyaient des signaux euh, radioélectriques, et en fonction de leur distance, on connaissait un petit peu notre position. Il fallait avoir plusieurs, la, la, recevoir différentes balises, et l'intersection de ces, de ces signaux nous permettait de nous positionner. Vous avez en bas une carte qui montre les différents, la position des différents... Euh, des différentes euh, on va dire, distances de ces balises, et après, en gros, il fallait euh, se retrouver dans le bon carreau. Alors ça évolue, hein. bien évidemment, ça évolue. Après, il y a le sondage par guidage radio. Donc en gros, une, un, un hydrographe était à terre, les autres étaient en mer sur le bateau, et celui qui était en, à terre avait un théodolite, pointait, était bien dans, la, dans une direction précise, et communiquait avec le, le, la vedette hydrographique ou le bateau, par radio, pour lui dire « vous êtes sur le bon profil ». Je vous engage à aller voir un petit film nos collègues de l'Amical Hydro, de, de hydro euh, donc des anciens, de, des anciens hydrographes, ont reconstitué un film qui s'appelle Profilotope, qui re, re, reconstitue en fait euh, cette méthode de positionnement par, par euh, guidage radio, euh, sous forme d'un petit film de quelques minutes, et ça montre effectivement comment, euh, comment le guidage était réalisé avec euh, costume d'époque, euh, enfin encore 1950-60, ça reste, mais euh, vous verrez tout à l'heure on a, on a fait nettement mieux que ça au niveau des costumes. Enfin, le positionnement, c'est celui que l'on connaît maintenant, bien sûr, c'est le GPS, GPS normal ou GPS différentiel avec une balise de référence, mais c'est ça, l'évolution actuelle euh, pour les hydrographes, c'est d'utiliser un positionnement qui est très précis, parce que là, on est dans l'ordre du centimètre, qu peut positionner, qui nous permet d'aller partout, de, position de faire de l'hydrographie sur les plages, dans n'importe quel caillou ou n'importe quel endroit du monde. Donc voilà, une, une première évolution dans le, dans le, dans le monde de, du métier d'hydrographe, c'est cette évolution dans les méthodes de positionnement. Alors continuons notre petit voyage, bien évidemment les, les grandes expéditions euh, continuent, le voyage de la Pérouse. Euh, L'expédition de D'Entrecasteau à la recherche de ce pauvre Lapérouse, vous avez ici une carte issue des archives du CHOM euh, des îles Santa Cruz, avec euh, donc l'Entrecasteau euh, qui passe à côté de l'île de la recherche. Malheureusement, euh, l'île de la recherche, ça, ça, c'est aussi le, le nom de Vanicoro. Ce pauvre Lapérouse était là-bas, il, il est passé juste à côté. Mais dans cette, euh, cette période-là... Il y a un personnage qui est très important pour nous au CHOM, puisque c'est lui qui va mettre en place les méthodes hydrographiques telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'est Charles-François beaupré c'est un jeune ingénieur. C'est un jeune qui va commencer déjà par travailler sur le départ de l'expédition La Pérouse. Et puis, il va embarquer avec notre casto à la recherche de La Pérouse, parce qu'il veut mettre en pratique ses, sa théorie et ses méthodes, notamment l'utilisation du cercle hydrographique pour se positionner, Différentes méthodes. Il va partir avec lui, les expérimenter, revenir avec beaucoup d'informations. Et dans l'appendice au voyage de Notre-Casteau, il va publier méthode pour la levée et la construction des cartes et plans hydrographiques. Toute la méthodologie, il va la mettre dans cet ouvrage qui va être vraiment les fondements de l'hydrographie moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Bien sûr, elle évolue avec des nouvelles techniques, des nouveaux systèmes modernes, mais la façon de travailler, elle reste là. En quoi consiste cette méthode alors, la substitution du cercle réflexion à la boussole pour des mesures d'angle. Effectivement, avant, on travaillait beaucoup avec la boussole. Maintenant, c'est le cercle hydrographique, le cercle de Borda, qu'on va utiliser. Des dessins, des vues des côtes sur lesquelles sont reportées directement les observations aux instants des stations. Vous avez quelques illustrations ici sur le, les documents en fond d'écran ou à côté du texte. Ce sont, des ce sont des documents qui sont issus des journaux, euh, des carnets de terrain de Beaute-en-Beaupré. On peut on ne connaît pas exactement son écriture, mais on est à peu près sûr que celui qui est en haut à droite ait, a été écrit par Vautant Beaupré. Ce sont plutôt les côtes de France de mémoire. L'idée, c'est de bien dessiner. Il fallait être un bon dessinateur pour être hydrographe. Bien dessiner ce qu'on voyait de la côte. Bien positionner les mesures qui avaient été faites. Vous voyez, chaque morceau de rocher a son angle. On va reporter ça tous les soirs sur la carte. La carte est construite ce qu'on appellera en temps réel aujourd'hui. On va combiner les observations de latitude et de longitude en respectant avec les relèvements les points remarquables. On va toujours bien se positionner par rapport à ces points de référence. On va faire beaucoup de calculs. Vous voyez, en bas à gauche, les calculs qui sont faits pour mesurer les angles, pour essayer de bien se positionner, pour bien vérifier. Et on va combiner à la fois les observations qu'on fait à terre et en mer. C'est cette méthode qui va vraiment être toujours mise en place et développée et améliorée, bien évidemment, au cours du 19e siècle. À partir de Beau temps Beaupré, on va créer le corps des ingénieurs d'hydrographes. Les, les collègues qui vont intervenir, les différents ingénieurs, que je vais citer un peu plus loin, vous allez voir, vont faire partir de ce corps. Souvent issus de Polytechnique, euh, ils vont chacun apporter leur touche à l'hydrographie, à cette méthode, ils vont l'améliorer, ils vont apporter leurs euh, leur, euh, pattes. Ils vont incorporer de nouvelles façons de travailler, des nouveaux domaines aussi qui vont, qui vont venir complémenter cette méthode. À la suite de cette, la publication de cette méthode, en fait, le grand travail qui va être lancé par temps beaupré, c'est de, de 1816 à 1838, c'est le lever complet des côtes de France. Le travail, ça va être de partir de Dunkerque jusqu'à Andai et la Méditerranée, ce n'est pas lui qui fera tout, mais il participera à beaucoup de ses, ses, ses travaux, de tout relever. Alors, vous voyez ici euh, un extrait des annales maritimes et coloniales de l'époque, les annales hydrographiques, euh, donc, qui annoncent le, le, le, le travail des ingénieurs qui poursuivent, qui poursuivent, je lis, avec un zèle infatigable, l'utile et honorable tâche qu'ils ont reçue du gouvernement pour reconnaissance de détails des côtes occidentales de la France. Alors, justement... Euh, cette hydrographie de terrain, nous l'avons reconstituée cette année pour les 300 ans d'hydrographie française avec le concours des de, de, de services de communication et de production individuelle de la Défense, mais aussi avec l'amicale des hydrographes, nos, nos collègues hydrographes, et avec l'Hermione euh, qui nous a prêté euh, l'équipage et la, la chaloupe de l'Hermione. Alors je vais vous passer un petit film. On a reconstitué l'hydrographie du temps de Beau Beaupré tel que ça s'était réalisé. Paré pour la sauve. Paré La rames partout On de l'aviron devant Une madame, une sonde de Les pelles dans l'eau Monsieur Salmon, le vent est frais aujourd'hui. Oui, monsieur. Nous allons aller prendre des sondes du côté de l'île d'Aix. Vous prendrez soin de vérifier la petite montre. Marche aujourd'hui de 3 secondes. Vérifiez également le cercle hydrographique, surtout la propreté des miroirs. Et les miroirs sont parfaitement propres. Bien. Monsieur Salmon, la marée n'attend pas. Une fois que la topographie de la côte a été établie, il convient de prendre des sondes. Il s'agit de mesurer le fond de la mer afin de déterminer avec précision l'emplacement des roches qui seraient dangereuses pour la navigation. Le plomb de sonde est creux, et dans le creux du plomb de sonde, l'homme de sonde a disposé une petite couche de suif qui permet de récolter un échantillon du fond de la mer. Paré pour la sonde la brame partout Tour de courant, gauche, il est net. 83 degrés, 15 minutes 83 degrés, 15 minutes 22 pieds 22 pieds Sable vaseux Sable vaseux L'ingénieur hydrographe mesure avec son cercle les angles formés par trois points sur la côte, bien visibles du large. Il trace deux cercles, l'un passant par A et B, le deuxième par A et C. À l'intersection des deux cercles se trouve le point qu'il reporte ensuite précisément sur la carte qu'il a dressée. Il ne suffit pas de mesurer le fond de la mer à l'aide de la sonde. Il faut ensuite calculer la différence qu'il y aura entre la valeur qu'on obtient et le, le niveau de la mer en fonction de la marée. Pieds, six, les observateurs de marée viennent ensuite, euh, auprès de l'équipe des hydrographes, remettre leurs observations. Les hydrographes vérifient soigneusement que les observations soient cohérentes, puisque de là dépend la précision des sondes que l'on va inscrire sur la carte. J'ai eu du clapot pendant plusieurs journées. Ah donc Fâcheux Très bien. Nous continuons à reporter une mesure. Et Madame Gauche, Piémont, 56 degrés. La technique hydrographique est mise au point par Boton beaupré à la fin du XVIIIe siècle. Elle s'affine ensuite progressivement au cours du 19e siècle et permet d'effectuer des mesures très précises, très rapidement. C'est une véritable révolution. Voilà, c'est l'illustration de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. L'utilisation du cercle hydrographique. Le, alors le fil à plomb, effectivement, qui était euh, euh, envoyé euh, sur le bord pour mesurer les profondeurs. Alors, vous imaginez les côtes de France en chaloupe comme ça, différentes chaloupes. On faisait une mesure, on notait tout, et on avançait et on recommençait. Vous imaginez toutes les côtes de France comme ça. Un travail considérable. Qu'est-ce qui va en sortir Le pilote français, publié en 1822. Alors le premier, depuis la pente de Pamar jusqu'à l'île Dieu. Un travail vraiment considérable. Voilà quelques, quelques images de cartes publiées. Vous voyez qu'on a changé un peu la forme. On ne retrouve plus ces grandes lignes. On retrouve des sondes, on a des profondeurs, on a une projection. On a changé vraiment la méthode de, de représentation et de cartographie. Chaque sonde a été mesurée. Chaque point, là, chaque petit point noir, c'est une mesure de profondeur, elle a été mesurée. Vous imaginez un petit peu tout le travail considérable qui a été fait. Et euh, pour l'anecdote, euh, Arago, rencontrant euh, Beaupré, et euh, voyant tout le travail qui a été fait, lui dit « Mais monsieur, vous devez avoir 100 ans ». Il n'avait pas encore fini, en fait. Il venait de publié son premier euh, atlas, quand il lui a dit ça. Voilà un autre exemple, l'île de Bréa. Et puis, bien évidemment, celle-ci un, un peu plus tardive, mais toujours aussi des dessins et des vues des côtes qui étaient publiés dans ces ouvrages, qui permettaient aux navigateurs de reconnaître les côtes vues de la mer et le port en question. Alors, six atlas qui ont été publiés avec chacun, 21 cartes générales, 65 cartes particulières, 31 plans de format grand aigle, 15 plans de format demi-taigle, enfin, voyez, 279 tableaux, parce que, je ne pas que des cartes ou des dessins, il y avait aussi des mesures sur la marée, il y avait plein d'informations dans ces atlas. C'était vraiment des ouvrages qui sont conservés au CHOM. Tous ces documents que vous voyez ici sont toujours conservés au CHOM. Alors pourquoi on les a C'est aussi un intérêt pour nous de conserver ces documents. Pour nous, ce sont encore des documents de travail. Une sonde qui a été mesurée par Autant-Voutre, Beaupré, je vais y arriver, pardon très bien exister, être toujours présente sur une carte marine actuelle, dans une zone qui ne bouge pas, qui a été hydrographie il y a très longtemps, qu'on n'est pas retourné, c'est tout à fait possible. Le, le CHOM est responsable des informations qu'il publie, et c'est toujours été le cas, et c'est toujours le cas. Il doit pouvoir justifier de l'information qui est sur sa carte. En gros, si on a une, un doute sur une sonde, sur une mesure de profondeur, on doit pouvoir retourner à son origine, et nous sommes donc capables de retourner à la fois au document, à la carte ancienne, au plan original, voire au carnet de bord bout en Beaupré, pour justifier et pouvoir contrôler que la mesure en pied du roi au fil à plomb a bien été transformée en maître, et que les mesures d'angle qui ont été faites ont bien été reportées au bon endroit sur la carte. Vous voyez, la traçabilité, elle existe toujours, elle existe jusqu'à il y a 200 ans. Alors, cette carte marine, effectivement, elle a évolué. Elle a évolué, vous avez eu déjà la première évolution, où on est vraiment sur quelque chose déjà qui est vraiment une vraie carte marine telle que nous la connaissons. Alors elle a évolué, elle est passée du noir et blanc, avec quelques couleurs, puis à la carte couleur telle que nous la connaissons actuellement, avec cette forme qui est, je dirais, le format international. Mais la façon de la faire, de l'imprimer aussi a changé. Bien évidemment, à l'époque, c'était la gravure sur des plaques de cuivre. Alors vous voyez ici quelques illustrations, euh, de plaques de cuivre qui étaient conservées, et puis de, de l'impression euh, de, de, des cartes euh, de l'époque. Bien sûr, ça, ça, cette, les techniques ont évolué avec les principes de zincographie, l'imprimerie offset, vous avez ici euh, l'imprimerie euh, du CHOM il y a encore quelques années, parce que tout ça a évolué. Alors à l'époque, bien sûr, euh, ça constituait des stocks, et ces cartes, Marine, qui était imprimée, on n'imprimait pas une carte à la fois, on imprimait un stock de cartes, devait être systématiquement, et doivent c'est toujours le cas, une carte marine doit être à jour, à jour des dernières corrections, des dernières modifications. Donc le stock de cartes était systématiquement corrigé et nous avions des gens qui corrigeaient toutes les semaines les cartes marines, le stock de cartes marines, de façon à ce qu'elles soient diffusées à jour. Maintenant, nous sommes arrivés à la carte électronique de navigation. Elle est produite, bien sûr, par des moyens informatiques. Elle se met à jour toute seule. Elle peut être, elle a beaucoup d'informations derrière. Ce n'est pas une simple document papier ou une simple image. C'est un document qui a beaucoup d'informations numériques dedans, mais aussi qui nous permet de l'imprimer à la demande. Elle est imprimée directement à jour et elle est diffusée numériquement sur nos différents portails, dont notre portail data.champ.fr. Vous voyez l'évolution depuis la carte marine, papier noir et blanc, jusqu'à la carte électronique, ou l'impression à la demande actuellement. Alors, on continue un petit peu notre parcours dans le temps. On revient en 1829, le premier navire à voile et à vapeur de la marine, le Sphinx, qui est mis à l'eau à Rochefort. Les navigations évoluent aussi, avec des besoins de plus en plus importants, Beaucoup plus de précision dans différents endroits du monde. On a besoin les navires sont plus gros, sont plus rapides avec des tirants d'eau. Il, il faut une connaissance beaucoup plus précise des fonds marins. Et puis il faut d'autres informations. En 1839, Le Chom, l'ancêtre du Chom, publie le premier annuaire de marée. Vous avez à la page de garde ici en 1839, et c'est le premier annuaire de marée au monde. Il a été créé par Antoine-Marie-Rémy Chazalon. Vous avez son portrait juste à côté. Alors, pour la marée, la marée, c'est bien évidemment quelque chose qui est important pour naviguer. Il faut connaître euh, si on... quelle est l'heure de la marée, la hauteur d'eau. C'est surtout la hauteur d'eau qui est importante au moment où on navigue. Alors, à l'époque, il fallait d'abord, pour, pour bien comprendre la marée, il faut d'abord l'observer et l'enregistrer. Alors, à l'époque, on l'enregistrait, vous l'avez vu sur le film, il y avait une, une échelle de marée, et puis il fallait lire et noter sur des registres toutes les 15 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les minutes, la hauteur observée. Alors vous voyez que c'est pas toujours très évident. Et puis Chazalon s'est aperçu que c'était effectivement pas très évident et puis donc, on mettait des gens à côté de l'échelle de marée qui notaient sur ces carnets et puis il y en a certains qui n'étaient pas si bêtes que ça qui se sont aperçus que toutes les 6 heures ça revenait un petit peu pareil. Ça faisait des, des cycles. Donc ils remplissaient un peu à l'avance. La donc il a inventé le premier marégraphe automatique. C'est l'engin qui est ici euh, en, en schéma et puis... Euh, vous avez un exemple ici, un peu plus récent, mais qui est sur le même principe. C'est un flotteur en fait, qui va suivre les mouvements de l'eau et enregistrer sur un rouleau, sur un papier. C'est le dessin que vous avez en fond d'écran, les mouvements de la marée. Et c ces, ce sont ces enregistrements qu'on va ensuite traiter et qui vont nous permettre de connaître la marée. Et qu'on a toujours, on a près de plus de 80 000 documents comme ça, d'enregistrement de la marée, sur toutes les côtes de France et dans le monde, qui enregistrent la marée. Vous verrez qu'il y a un intérêt à l'enregistrer et d'avoir ces informations. Voilà... La façon dont on enregistre maintenant, parce qu'on enregistre toujours la marée, la marée elle change, c'est beau être quelque chose d'astronomique, hein, c'est effectivement la relation entre la Terre, le Soleil et la Lune, mais cette marée change tout le temps. Alors des observatoires numériques maintenant qui sont implantés sur les différentes côtes de France, euh, métropole et Outre-mer, ici à Lidex ou à Zaoudzi, euh, à Mayotte, qui enregistrent en temps réel toutes les secondes actuellement les, la marée, les hauteurs d'eau. Alors on l'enregistre certes, mais après le but c'est de pouvoir prédire cette marée. Alors on avait différentes méthodes. Dans les méthodes et dans les systèmes qui, euh, qui ont perduré jusque dans les années euh, 19 début, début, début du 20e siècle, c'est le type prédicteur. C'est une machine. Euh, il en reste très peu au monde. On a la chance aussi d'en avoir une au CHOM euh, et qui fonctionne encore. Nous l'avons remis un petit peu en état de marche euh, cette année avec des collègues. Euh, on a essayé de revoir un petit peu, remettre les mécanisme en marche. On a réussi à la faire tourner. On n'a pas trop insisté matériel quand même fragile, puisque ça a plus de 100 ans. Mais en fait, la marée était reconstituée par un certain nombre de rouages qui redessinaient... Alors il y avait une sorte de calendrier, c'est l'espèce de grande plaque ronde au milieu, là. Et on redessinait, on, fe... on... on réglait en ça pour chaque port et ça permettait de tracer la marée pour chaque port sur une année. Et ensuite, ça, nous permet de... ça permettait à la personne de créer l'annuaire de marée létable. Euh, c'est l'ancêtre de l'ordinateur qui calculait la marée. Alors, dans les... Je vous ai parlé du premier annuaire. L'annuaire, bien sûr, il existe toujours. C'est un document obligatoire qui est créé par tous les services hydrographiques. Vous avez en haut euh, euh, toutes ces formes depuis 1839 jusqu'à 2020. Et puis, comme je vous disais, la prédiction de marée, elle a évolué avec les techniques. Il hein. n'y on a, on... a pas que les documents papier. On... Nous sommes passés par le, le Minitel. Euh, les premiers smartphones et puis bien sûr maintenant l'Internet avec notre site marie.chum.fr puisque effectivement c'est le rôle du CHUM de fournir la marée officielle en France. Parallèlement à ça, bien évidemment, on, encore une fois, il faut d'autres documents pour naviguer, tout ce qui est instructions nautiques qui vous donne des informations pour naviguer et les, et les premières instructions nautiques ont été publiées dès 1842. Vous avez euh, quelques exemples ici dans, sur la photographie en noir et blanc, quelques documents qui sont conservés encore une fois dans nos archives, un extrait ici. Euh, un extrait qui naviguait sur la côte ouest de Sumatra. Et puis les documents maintenant qui sont en numérique euh, sur, nos, sur nos portails. Tous ces documents, cartes marines, ouvrages de marée, instructions nautiques, c'est la première mission d'un service hydrographique. c'est assurer la, navigation, la sécurité de la navigation. C'est la première mission, la mission, on va dire, euh, historique de tout service hydrographique et du CHOM en général et du dépôt des cartes et plans de l'époque. Donc, Fournir à tous les usagers, tous les navigateurs, les documents qui vont leur permettre de naviguer en toute de sécurité, des cartes, des cartes marines, des documents nautiques, et fournir l'information nautique qui va avec, qui permet d'être à jour, ces fameuses cartes, et d'avoir toutes ces informations pour naviguer en sécurité. Actuellement, pour le CHOM, euh, la zone qui correspond à la ZEE française, je vous rappelle que la France a la deuxième ZEE au monde, hein, 11 millions de kilomètres carrés. Donc le CHOM a comme mission de cartographier et de fournir les informations nautiques sur 11 millions de kilomètres carrés. Mais en plus, euh, on le, nous le faisons sur des zones de responsabilité historique euh, des, des, des pays avec lesquels nous avons des accords bilatéraux, euh, bilatéraux euh, notamment en Afrique ou euh, comme par exemple à Djibouti, Monaco, euh, le Sénégal. Encore une fois, les techniques évoluent et les besoins évoluent également. Le premier câble sous-marin transatlantique est mis en place dès 1858. Vous voyez la carte ici avec le, la description du fond où il a été mis en place. Vous imaginez que le fil à plomb, à l'époque il n'y en a toujours pas de sondeur acoustique, hein, on a toujours que des fils à plomb. On n'a toujours que des câbles qu'il va falloir envoyer à 2000 mètres de fond. Il va falloir passer du temps pour, pour qu'il atteigne le fond et le faire revenir. Connaître les grands fonds, c'est un grand challenge de l'époque. On en a besoin, il faut mettre des câbles sous-marins. Il faut qu'on commence à connaître ces fameux grands fonds. Alors, c'est toute la particularité et tout le paradoxe de ces, de ces travaux, c'est que cette carte, qui est l'état des connaissances hydrographiques des fonds marins en 2020, vous montre que seulement 4, 6% des fonds sont connus hydrographiquement parlant. 94% des fonds, mar, 94 des fonds marins océaniques sont inconnus. Alors bien évidemment, il y a toutes les zones arctiques, antarctiques et surtout les grands fonds. Et c'est toujours donc effectivement le cas en 2020. Les zones côtières sont bien connues. Nous connaissons hein, les, la forme des grands fonds océaniques. Je dis pas que c'est totalement inconnu. Mais si vous, nous cherchons quelque chose, vous voulons quelque chose de précis, c'est pas suffisant. On a quelques endroits qui sont connus parce qu'il y a eu des travaux de recherche sur les rides océaniques les grandes structures, les grandes failles, les grandes rides, les, les, les différents systèmes volcaniques, mais voilà, tectoniques. Donc voilà, c'est tout le challenge, c'est de pouvoir mesurer, et c'est une des particularités et qui a été déjà donc dans cette moitié du 19e siècle. On a cherché à aller, commencer à, à mesurer ça. Un des premiers, ça a été Mathieu Fontaine-Maurie qui a commencé à faire un certain nombre de, de mesures. Vous voyez, il n'y en a que quelques-unes sur sa première carte, c'est celle qui est en, en haut à gauche. Et sur la carte ici, en bas à droite, qui date de 1905, il n'y a uniquement que 500 mesures de profondeur connues en dessous de 2000 mètres. 500 uniquement, sur tout l'Atlantique. Il y a encore du travail et il y en a encore actuellement. Alors pourquoi ce besoin de grand fond Je vous ai dit, effectivement, pour poser un câble sous-marin, à l'époque, il a fallu faire des mesures. Ça leur a mis beaucoup de temps. Mais il y a un autre besoin qui arrive derrière, c'est par exemple la navigation sous-marine. On était en surface, maintenant, il faut, pour un certain nombre d'applications, et notamment la navigation sous-marine pour, le, pour les besoins de la défense, il faut connaître aussi ce qui se passe au fond. Alors il y a un certain nombre de précédents, euh, ici je vous ai mis le, la photo d'un sous-marin euh, sous américain, l'USS San Francisco, qui malheureusement a pris, euh, il, y a quelques, il y a quelques dizaines d'années, un mont sous-marin inconnu. Effectivement, il reste, des, il reste encore un certain nombre de monts sous-marins qui sont, qui sont toujours inconnus dans les, dans les grands fonds océaniques. Euh, il y a d'autres exemples, hein, des paquebots qui, euh, très récemment, même, qui ont touché des hauts des, des, des, fonds euh, qui étaient mal cartographiés. D'autres besoins, et nous l'avons vu précisément encore cette année, la recherche de la Minerve, c'était quand même le sous-marin français qui, qui était perdu depuis bon nombre d'années. Il a fallu des moyens très spécifiques et une mesure très précise des fonds pour enfin retrouver cette épave qui était dans à peu près dans la zone qu'on connaissait mais, et pour laquelle nous avions fait des mesures, mais pas au point de pouvoir la détecter. Vous voyez, je viens un petit peu sur des aspects euh, différents de l'hydrographie, euh, tel que je vous l'ai présenté à à faire des cartes marines. Il y a d'autres euh, applications qui ont commencé à être mises en place euh, au sein, de, au sein de, du service hydrographique. des ingénieurs euh, hydrographes, comme Plois ou Manem, qui vont procéder à des relevés hydrographiques en soutien aux flottes françaises, aux flottes, euh, on va dire, de guerre. Alors pendant la bataille de Kinburn, ça c'est en Ukraine, mais aussi l'ingénieur Renault ou Rodelay de Lille qui vont participer à la guerre du Tonkin auprès de l'amiral Courbet, qui vont fournir les informations pour que les, les premiers cuirassés, les premiers bateaux vont pouvoir les, euh, bombarder euh, euh, certaines villes. C'est cet aspect-là aussi qui est, euh, qui est une, une part importante de l'activité euh, des hydrographes de l'époque, c'est le soutien à la défense. À cette époque, le dépôt des cartes et plans devient le service hydrographique de la marine. D'autres ingénieurs vont venir et vont commencer à travailler aussi sur, pour les différents besoins de la défense, notamment Henri Lacombe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il va travailler beaucoup sur les problèmes de détection acoustique, d'électromagnétisme, d'océanographie. Vous avez ici des différentes mesures des systèmes océanographiques qui sont mis en, en, en, en œuvre actuellement. Ou dans les précédentes années. Ah, j'ai un problème. On va le faire à la main. Et comme je vous disais, c'est cette deuxième mission qui va, qui est la, la, la deuxième grande mission du service hydrographique, c'est le soutien à la défense. C'est fournir aux ministères, aux forces armées françaises. Une expertise en hydrosonographie pour la satisfaction de ses besoins, dans la connaissance de l'environnement aéromaritime. Et je vous disais tout à l'heure, pour les besoins hydrographiques, la France, c'était 11 millions de kilomètres carrés. Les besoins du ministère des Armées, c'est 60 millions de kilomètres carrés. La zone de jeu commence à devenir énorme. Alors, à quoi ça consiste, par exemple, c'est de l'acoustique sous-marine, estimer les bruits ambiants, connaître le bruit et la propagation du bruit dans l'eau. Vous avez, vous avez tous récemment vu le film « Le chant du loup » au cinéma ou dans d'autres films. L'action le, le, la, principale pour les forces armées, notamment pour la lutte sous la mer ou pour les sous-marins, c'est bien évidemment d'une part pouvoir être discret et pour ceux qui chassent, pouvoir détecter les autres. Il faut donc bien connaître l'environnement, il faut bien connaître l'océanographie, c'est-à-dire connaître les masses d'eau et ses caractéristiques puisque les différentes caractéristiques des couches d'eau qui constituent les océans vont modifier la propagation du son dans l'eau. Et donc les sonars vont avoir des, act des actions différentes et qui vont se propager différemment et vont permettre ou pas de détecter l'ennemi qui peut être caché sous l'eau ou à d'autres endroits ou vous permettre aux sous-marins de se cacher. Donc c'est vraiment un enjeu. C'est fournir à nos forces armées françaises un avantage stratégique dans la connaissance de leur environnement, dans lequel ils vont évoluer pour effectuer leurs opérations militaires, un, un véritable avantage. C'est ça, le rôle du chôme. Mais ce, ce rôle, ce soutien à la défense, il peut être d'un autre, autre ordre. Dans l'exemple ici présenté, c'est l'ouragan Irma qui a touché les Antilles en 2017. Vous vous souvenez, euh, les îles de Saint-Barthélemy et saint barth ont été durement touchées par cet ouragan. Le port a été complètement dévasté et on a envoyé le BPH-Tonnerre, bâtiment euh, porte-hélicoptère, avec du matériel. Il était incapable de rentrer dans le port. Trop de débris. Donc le CHOM a dépêché des hydrographes avec un système déployable rapide sur Zodiac, de façon à permettre avoir une connaissance précise de l'avant-plage et permettre le débarquement par les plages du matériel humanitaire. Encore plus récemment, cet été, à Beyrouth, l'opération Amitié. Vous avez tous vu les images, le port a été dévasté. Encore une fois, le BPH tonnerre est parti avec du matériel humanitaire. Un autre bateau a suivi, il fallait débarquer, mais le bateau ne pouvait pas accoster comme ça, euh, les yeux fermés dans le port. Nos équipes d'hydrographes, avec le, bien sûr les services libanais, le service hydrographique libanais, sont venus faire des mesures très rapidement dans le port. Vous avez la carte en bas, de façon à définir s'il y avait des dangers, que à la fois le BPH tonnerre puisse accoster, mais que le commerce puisse reprendre, puisque le port de Beyrouth est un des poumons principaux de l'économie euh, libanaise. Donc vous voyez, c'est aussi du soutien en hydrographie, mais aussi du soutien qui peut être humanitaire. Voilà le soutien à la défense organisé par le CHOM. Et puis, euh, si je continue, euh, parce que le temps tourne, hein, et on est toujours euh, assez euh, assez loin dans l'histoire, euh, la France, par exemple, prend possession des îles de Clipperton. On commence à naviguer beaucoup plus loin, les navigations euh, évoluent, l'inauguration du canal de Suez, le port de Djibouti qui est créé, on a besoin de plus en plus de connaître cet environnement et partout dans le monde. Nos ingénieurs hydrographes, donc vous voyez quelques portraits ici, vont naviguer et vont Faire de l'hydrographie un peu partout. Vous avez des images que j'ai retrouvées avec l'aide d'un collègue, Olivier Feuillas qui numérise et recherche toutes ces photographies anciennes. Vous voyez de, les hydrographes dans différentes situations euh, pour effectuer leurs leur, leur, leur travaux à la fois en mer, sur les côtes, dans différents endroits. Donc ça va être ça. C'est l'hydrographie dans toutes les mers du monde et c'est un petit peu la, la caractéristique de la fin du, 10, du 19e siècle. Je vous fais juste une aparté pour vous signaler une exposition. L'un des ingénieurs qui est emblématique de cette période, c'est Maurice Rollet de Lille. Une exposition va être inaugurée cette semaine et notamment pour les Journées européennes du patrimoine au Service historique de la défense, au Quai Malbert, qui retrace justement la carrière de cet hydrographe hors du commun. Il avait... C'était un, un hydrographe très performant, qui a fait énormément de choses, mais en plus qui faisait beaucoup d'illustrations de peintures d'aquarelles qui a croqué à la fois ses, ses collègues hydrographes, mais aussi les, les autochtones bretons comme malgaches. Voilà une exposition très intéressante, vous allez voir des documents magnifiques qui vont être exposés donc au service historique de la Défense. Voilà quelques documents, par exemple, notamment donc de Rollet de Lille. Là, c'est quelque chose totalement différent. Il va partir à voir l'éruption de la montagne Pelée et il va décrire cette éruption, prendre des photos à l'époque, en 1902, de cette éruption. Ça fait partie du travail de l'hydrographe aussi, de voir cette modification. Les connaissances du monde vont donc progresser puisqu'on va aller partout dans le monde. Et vous voyez ici une illustration, c'est ce l'île des Kerguelen. Vu la carte marine publiée en 1870, vous voyez que quel, seulement quelques baies et puis une partie de la côte qui est plus ou moins connue, mais euh, assez différente. Et vous voyez l'évolution de la connaissance de cette de, des îles Kerguelen tout au long, jusqu'à euh, jusqu'en jusqu 2020. Et donc, bah, effectivement, on revient régulièrement et on améliore notre connaissance. On, on prospecte et on hydrographie progressivement les différentes baies et les différentes régions du monde. À l'aide de différents navires hydrographiques, je vous ai encore une fois sorti un certain nombre d'illustrations. En fond, c'est bien sûr le beau Beaupré, qui est notre navire euh, amiral actuel. Mais vous voyez des, les, les différents navires qui ont pu être utilisés au cours du temps, euh, vapeur à voile, euh, ou plus récemment, euh, les bâtiments hydrographiques euh, ici. Voilà la flotte actuelle, le beau temps beaupré les bâtiments hydrographiques Bordal la Pérouse-la-Place, tous ceux sont stationnés sur Brest, des vedettes hydrographiques. Nous partageons aussi du temps, du temps de bateau avec la flotte hydrographique française de l'Ifremer, avec le baliseur des phares et balises en Nouvelle-Calédonie. Voilà, C'est aussi un travail entre les différents organismes et euh, une, une mutualisation. Voici quelques équipements. Hein, je vais passer très vite parce que... Je ne vais pas m'étendre sur tous les sujets, mais voilà les différents équipements qui équipent, par exemple, le beau temps beau frais. On n'a pas donné innocemment, bien évidemment, le nom de beau temps beau à notre navire, notre, notre dernier navire. Vous euh, voyez, on met des maragraphes des, des bâtissons, des sonnards latéraux, des vedettes hydrographiques, puisque les vedettes vont être un, portées par les navires mers et ensuite vont rayonner tout autour. Des systèmes de prélèvement pour, mesurer la, pour euh, prélever des sédiments, mesurer euh, par différents sondeurs acoustiques, les fonds marins, la magnétométrie. Vous voyez, c'est toujours beaucoup de systèmes différents qui vont enregistrer beaucoup d'informations différentes. Le futur, parce qu'en en fait, je vous parle du passé, mais c'est aussi, comme je vous ai dit, c'est toujours 300 ans d'innovation et le CHOM continue toujours à innover et voit toujours vers l'avant. Nos bâtiments hydrographiques Borda, La Pérouse, La Place arrivent en fin de vie. Ils sont programmés vers les 2025, 2027 Donc un gros programme, chauffe, capacité hydrographique, hydrosonographique du futur est en train d'être mis en place, avec, le, bien sûr, la DGA, le ministère des Armées, euh, pour réfléchir à nos nouveaux moyens hydrographiques du futur. Remplacer nos bateaux, mais remplacer aussi nos vedettes, nos différents systèmes, et voir quels sont, vont être les moyens de faire de l'hydrographie pour les 10, 20, 30 prochaines années. Bien évidemment, les drones aériens, sous-marins, de surface, vont être sans doute une des composantes importantes de cette future capacité. Et c'est ça aussi l'enjeu le, actuel pour nous, c'est de préparer l'hydrographie de demain. Cette hydrographie, nous ne la faisons pas tout seuls. Euh, nous avons été le premier service hydrographique à être créé au monde, 80 ans avant nos collègues britanniques. C'est toujours un petit peu, on aime bien être avant les nos abris britanniques, surtout dans le domaine maritime. On aime bien le dire, surtout. Euh, mais comme je vous dis, c'est quelque chose. C'est aussi un travail coordonné mondialement. Nous, un de nos ingénieurs, l'ingénieur renault est à l'origine de la création du bureau hydrographique international à Monaco, qui va devenir l'organisation hydrographique internationale, qui va regrouper près de 150 de 90 membres et un certain nombre de, de, de services hydrographiques, et qui va être... C'est tous ensemble que nous allons, et c'est toujours le cas mettre en place des règles internationales euh, en hydrographie. Et le CHOM, bien évidemment, comme nos collègues britanniques, euh, nos collègues américains, font partie des grands services hydrographiques mondiaux. Alors ce service hydrographique de la marine prend l'appellation appel, en 1923 de service central hydrographique. C'est pour la petite histoire, on change de nom. Ce qui va être important, c'est en 1941, c'est le sondeur à ultrasons qui replace progressivement le plomb poisson, c'est-à-dire le fameux plomb que vous avez vu dans la reconstitution, vous voyez qu'on est déjà arrivé en 1941. Donc pendant tout ce temps-là, on était toujours avec notre fil à plomb. Alors justement, notre fil à plomb, vous l'avez vu tout à l'heure avec nos, la reconstitution réalisée par nos collègues. Alors ça permettait effectivement de faire des mesures, mais très ponctuelles. Et puis, bah effectivement, dans les années 1940, les premiers sondeurs à ultrasons vont être mis en place et vont permettre... De mesurer de façon linéaire et beaucoup plus rapide euh, les, le fond. Vous avez en fond de cette image qui, en fait, nous vous donne la représentation du fond tel qu'il est enregistré par le sondeur, qui est ensuite dépouillé par l'hydrographe à l'époque manuellement. Et puis, bien évidemment, tout ça, ça a encore une fois évolué puisque maintenant on va avoir combiné tous ces faisceaux en sondeur multifaisceau qui va en fait faire une, une mesure en surface sur plusieurs dizaines de mètres, sur le côté du bateau et en dessous du bateau, qui va permettre de faire une mesure très précise, beaucoup plus large en couverture, mais aussi en précision. Vous voyez en fond d'écran une image d'une épave, une grosse, très grosse épave, mais la précision qui est relevée par ces sondeurs et qui va permettre d'acquérir énormément d'informations beaucoup plus précises et couvrir beaucoup plus de surface. Vous avez ici l'image en bas à droite, c'est ce sondeur multifaisseau, c'est le, le système qui est sous le bouton beau près avec, qui contient près, c'est une sorte d'aile d'avion qui est en dessous le bateau et qui contient ces fameux sondeurs. Et, mais les techniques évoluent. Des fois, effectivement, alors on, on travaille beaucoup par bateau, euh, des, ce sont des systèmes acoustiques, les systèmes euh, visuels ne marchent pas très bien, ça ne pénètre pas beaucoup dans l'eau, mais il y en a un qui marche relativement bien dans le milieu littoral, c'est le LIDAR. C'est en fait un laser aéroporté porté par un avion, un laser qui est de couleur verte et qui va pénétrer dans les premières, dans les premières dizaines de mètres, on va dire, si l'eau le, n'est pas très turbide, et qui va pénétrer dans l'eau et faire des mesures, comme vous le voyez, sur l'image en fond, très précises du littoral, à la fois en terre et en mer, et qui nous permettent d'avoir un référentiel très, très précis euh, du littoral. Et donc, d'une quantité d'informations, vous voyez des rides, des, des structures rocheuses vraiment très précises du fond marin. Quelques exemples, vous voyez ici on n'est pas très loin, on est au niveau de la fosse d'Oessan, on a quelque chose de, de très joli, mais surtout on a repéré un, une belle épave. Voilà le sous-marin avant, le voilà après, sur le fond tel qu'il a été détecté par notre sondeur. Le problème c'est que quand on commence à être très précis, on commence à avoir des choses qui très précises, mais beaucoup plus fines aussi. Et là c'est un banc de sable, c'est le banc d'Oessan également, mais le problème c'est que tout ça, ça bouge. C'est bien de faire des mesures précises, mais souvent... On s'aperçoit que dans certaines zones, on est obligé de retourner régulièrement. L'hydrographie, c'est un éternel recommencement. Ce n'est pas parce qu'on a fait le travail que c'est bon pour 10 ans. Dans certaines zones, il faut y revenir régulièrement. Et c'est ça tout le problème de l'hydrographie. C'est qu'il va falloir revenir, revenir régulièrement sur ces structures et déjà identifier ces zones qui vont être des zones mobiles, des zones qui vont s'envaser, des zones où des chenaux vont bouger, où des bancs de sable vont évoluer. Avec des dunes de sable, vous voyez, ça bouge de près de 20 mètres par an. Ça peut bouger de quelques, plusieurs mètres en hauteur aussi. Là, c'est latéralement, mais ça peut être beaucoup plus fort que ça. Donc, il faut revenir et acquérir de la nouvelle information, parce que ça a un but toujours pour la, pour la sécurité de la navigation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on arrive en 1969. Sur les systèmes de positionnement, on arrive, donc c'est en 1969 qu'on commence à utiliser le GPS. En 1971, c'est aussi un grand changement pour le, le service hydrographique, parce qu'il devient le service hydrographique et océanographique de la marine, le CHOM, tel que vous le connaissez. Et il s'installe à Brest, du côté du Bergotte. Vous avez, alors, en haut, c'est l'image du 13 rue de l'Université à Paris. Et l'image en bas, c'est à la construction. Vous voyez au fond, euh, derrière, c'est euh, la partie euh, Lambézélec. Il n'y a pas encore beaucoup de maisons. Euh, L'entrée du CHOM actuellement. Mais voilà, le CHOM s'installe à Brest avec bien sûr les bateaux qui sont aussi stationnés sur la base navale. Les premiers systèmes d'acquisition euh, numériques et traitement des données hydrographiques en version numérique arrive en 1974. Vous voyez quelques images ici du travail qui était fait, bien sûr, au départ, manuellement, les cartographes qui vont travailler manuellement, mais tout ce système va se numériser, si je puis dire, avec l'acquisition qui va se faire de façon numérique, vous voyez quelques images en bas, mais aussi le travail de, du cartographe qui va tout doucement devenir aussi numérique. Ces 300 ans d'hydrographie, c'est aussi donc une quantité impressionnante d'informations qui ont été collectées. Dans nos archives historiques, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est près de 200 000 documents papiers. J'étais venu il y a quelques 2-3 ans parler justement de ces documents. Vous montrez euh, ici même un certain nombre de ces documents euh, qui sont, euh, je dirais, plus beaux les uns que les autres. Euh, généralement, on s'y perd qu'on commence à les ouvrir, tellement trouver des choses impressionnantes. C'est des plans, des cartes marines anciennes, des marégraphes, donc des enregistrements de la marée, des photographies, des ouvrages. Près de 200 000 documents qu'on exploite donc toujours, comme je vous expliquais tout à l'heure. Mais aussi, c'est les bases de données maintenant. Nous avons dans notre base de données générale, qui contient, on va dire, les objets qui vont être représentés sur la carte marine, notamment 95 000 objets. 95 000 objets qui bougent dans le temps, puisque des épaves, des feux, des amères du balisage, des câbles sous-marins, des zones réglementaires, des points géologiques, tout ça, ça bouge, ça évolue. D'un jour ou au l'autre, une bouée peut être déplacée. Une épave peut arriver. Donc tout ça, c'est entretenu tous les jours. Et les mesures de profondeur, c'est 11 milliards de sondes actuellement dans notre base de données, et c'est avec les nouvelles techniques, dans multi multifaisseaux, l'IDAR et bientôt les drones, c'est une, une croissance exponentielle. Et justement, on pense que cette inflation des informations qu'on collecte régulièrement maintenant, qui vont être acquises par nos différents bateaux et systèmes, va être multipliée par trois. Et dans notre objectif de la capacité hydro-sonographique du futur, il va falloir aussi réfléchir à comment gérer cette information, comment la traiter. On ne peut pas faire mettre des personnes derrière, ou alors ça devient irréalisable. On, on commence à réfléchir sur des techniques d'intelligence artificielle. Donc c'est ça aussi le chômage du futur, c'est essayer de, de trouver des nouvelles solutions, rationaliser et automatiser nos méthodes de travail numérique. Et derrière ça, il faut aussi avoir les, les techniques, les moyens informatiques. Et donc euh, récemment, nous avons re reconstitué notre data center de façon à avoir un système qui fonctionne euh, qui soit en capacité de conserver, d'archiver et de travailler avec l'ensemble de ces informations que nous collectons. Quelques dates encore rapidement la Convention de Montegobet qui va régir les limites maritimes des frontières maritimes euh, des différents pays, la tempête de 99, la tempête Xintia, le changement de statut du CHOM qui intervient en, 2010, en 2007 qui devient un établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère des Armées avec Société Social à la Brest. Pourquoi je vous parle de ces, ces, ces, ces tempêtes de la Convention Montégobé Parce qu'avec l'arrivée, justement, de changements de statut, le CHUM va avoir une troisième mission. Des nouveaux besoins, des nouveaux enjeux. Et le CHUM va apporter son soutien à toutes ces composantes du développement économique durable de l'océan. Je vous ai montré, le CHUM va acquérir énormément d'informations, diverses et variées, sédimentologie, bathymétrie, mag euh, magnétisme, océanographie, marée, courant, j'en passe... Toutes ces informations, effectivement, elles vont servir à l'hydrographie. Elles vont le servir au soutien au ministère des Armées. Mais elles vont servir, on sait qu'elles peuvent servir à d'autres personnes, à d'autres besoins. Et c'est ça qui a été mis en place, c'est soutenir l'économie maritime, d'autres besoins, et fournir ces informations, ces bases de données à d'autres besoins et notre expertise derrière. Quelques exemples rapides. Je vous parlais de la marée, bien évidemment, on continue à l'enregistrer. On a implanté des marégraphes partout sur les côtes de France, Métropole, Outre-mer, même en Méditerranée. Ça peut choquer du monde qu'on mette des marégraphes en Méditerranée parce qu'effectivement, la marée est assez réduite. Mais pourquoi Parce qu'ils vont servir non pas uniquement à calculer des horaires de marée pour aller à la pêche à pied ou aller à la plage ou pour naviguer, mais pour d'autres applications. Et c'est justement ça que nous voulons mettre en, en, en, nous, nous allons soutenir avec cette troisième mission. Notamment l'évaluation évalu, des risques. Je vous ai mis ici une, une illustration de la tempête de Xintia et l'enregistrement de la marée qui a été faite par le marégraphe de La Rochelle. Lors de cette tempête, il y a eu une surcote, c'est-à-dire une surélévation du niveau de la mer qui a été enregistrée de 1,53 m. Rappelons que ce jour-là, c'était une marée de 105, donc un très fort coefficient, et la tempête n'est pas arrivée à La Rochelle au moment de la pleine mer. C'est la surimposition de ces trois facteurs qui va faire que nous allons avoir le, le drame que nous connaissons. Donc, ça nous permet de caractériser la tempête qui a eu. Mais quand on retourne dans nos archives... Et quand on regarde les enregistrements anciens de la marée qui ont été faits à fort Boyard, qui est juste à côté de la Rochelle, eh ben on retrouve une, une tempête exactement similaire à Xintia, intervenue en 1885, qui va faire une, une surcote de 1,63 m. Ces archives, connaître le passé, va nous permettre aussi, va permettre aux personnes d'évaluer ces risques. À, combien, à quelle fréquence vont revenir ces tempêtes Est-ce qu'on a déjà eu cette tempête Est-ce que c'est quelque chose qui est courant Pas courant dans l'évaluation des risques, on va utiliser ces archives et notre connaissance de la marée historique pour évaluer ces risques, par exemple, d'inondation. Autre utilisation, on va dire annexe, de la marégraphie, de nos marégraphes, c'est que la marégraphe enregistre le niveau de l'eau, mais également le passage d'une vague de tsunami. Alors Quand il enregistre, c'est un peu trop tard pour l'endroit le, où il l'a enregistré, mais ça permet de, de participer au réseau d'alerte et d'alerter les autres. Donc nous participons, et comme la France a des marégraphes implantés partout dans ses dans territoires, métropole mais aussi en Outre-mer, le, le réseau de marégraphes du CHOM participe aux différents réseaux d'alerte au euh, tsunami existants dans le monde. Voilà quelques exemples dans la Méditerranée occidentale. Érosion côtière, bien évidemment, les cartes marines que nous avons et les documents cartographiques que nous avons anciens nous permettent d'avoir une, une idée de l'évolution du trait de côte. Ça, c'est l'embouchure de la Gironde. Le trait rouge représente le trait de côte en 1820 sur le fond de la carte actuelle. Vous voyez que ça a sérieusement changé dans, le, dans la région et ça permet de caractériser les régions côtières. Je continue encore une fois sur la marée. De la marée, nous l'enregistrons effectivement depuis très longtemps. Euh, et à Brest particulièrement, ça fait presque 300 ans que nous avons des enregistrements du niveau moyen de la mer. Et comme le montre cette courbe, vous voyez que la hausse du niveau marin, nous l'avons enregistrée sur ce marégraphe de Brest, avec les différentes variations, mais surtout les différentes ruptures de pente. Les accélérations, on va parler comme ça, de cette hausse du niveau marin. Et ces informations, nous allons bien sûr les fournir aux climatologues, au groupe intergouvernemental d'études du climat, le GIEC, pour essayer de caractériser l'évolution future peut-être de ce changement climatique ou du moins de cette évolution du niveau des mers. Vous voyez donc avec la marée, le simple enregistrement de la marée qui était initialement fait pour réduire... Réduire de la marée les mesures qui ont été faites ou pour prédire la marée, pour pouvoir naviguer, bah, va servir à la fois pour euh, les risques de, prédire les risques d'inondation, mais aussi euh, participer au réseau d'alerte au tsunami ou faire de la climatologie. Un autre exemple, les limites maritimes, nous allons participer, le CHOM va calculer en soutien au ministère des, de, des Affaires étrangères, pardon, va permettre de calculer les espaces maritimes français, les frontières maritimes françaises qui vont être ensuite négociées au niveau de l'ONU ou avec les différents euh, pays euh, tiers. Pourquoi le CHOM Parce que bien évidemment, c'est de la cartographie, il faut connaître les fonds marins. La ligne de base d'origine est calée sur le niveau des plus basses mers. Encore une fois, vous voyez que la marée sert encore une fois à ce. Il parle, le CHOM participe et je vais, après, je vais m'arrêter là-dessus sur ces différentes illustrations de cette troisième mission de soutien aux politiques publiques maritimes. C'est ouvert à participer à des projets européens de politique publique, définir quelles sont les activités dans les milieux, dans les milieux maritimes et donc rechercher quelles sont les différentes activités, quelles sont les différentes zones, les, les différents enjeux, les conflits qui peuvent avoir lieu entre les différentes activités qui peuvent y avoir à la fois dans un même pays, mais aussi au, au sein de la communauté. Pour l'implantation, encore une fois, par exemple, des, des sites d'énergie marine renouvelable, pour l'implantation des hydroliennes en mer, bien évidemment, il va falloir avoir une étude précise des fonds marins. Pour finir, le CHOM aujourd'hui, bah, c'est 550 personnes. Vous en avez à peu près euh, 500 à Brest, sur le site du Bergotte ou sur la base navale, 25 à Toulouse, quelques personnes à Saint-Mandé, à Paris, deux sites qui font réserver euh, l'ensemble du personnel du CHOM. Nouméa et Papette. Euh, C'est 870 cartes marines papier qui sont diffusées, 750 cartes électroniques de navigation qui sont également diffusées euh, et qui sont mises à jour régulièrement. Juste pour finir, euh, en complément de cette présentation, euh, il y a un certain nombre de documents et d'expositions de, de, de, de, qui vont être mises en place. Il y a un, une exposition virtuelle qui est disponible sur notre site internet www.fr il y a un livre d'accompagnement qui vient d'être édité par aux éditions Le Solus, euh, qui a été réalisé par euh, notre ancien directeur Gilles Bessereau et Hélène Richard. Euh, une bande dessinée est actuellement, il va bientôt être publié sur beau temps beaupré Vous avez une exposition qui débute actuellement au service historique de la Défense à Vincennes. Et... Euh, le, nous avions une, une exposition qui était prévue aux ateliers des Copuissains euh, cette année, qui est reportée à l'année prochaine, mais euh, voilà, elle est elle est prête. Nous sommes dans les Starty Blancs, on est en train de redéfinir les nouvelles dates, mais euh, vous pourrez suivre pendant plusieurs mois les voir euh, et voir dans le détail que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Voilà, c'est un parcours rapide. Je même euh, j'ai même encore une fois dépassé, j'avais dit que j'étais bavard, j'ai encore euh, prouvé que c'était le cas. Euh, je vous remercie de votre attention. Vous aurez énormément d'informations dans ces livres, dans ces expositions. J'espère vous, vous, vous avoir montré que le CHOM était le, et son ancêtre, le dépôt des cartes et plans, ça a toujours été des services à la pointe de l'innovation, à la pointe de, de l'exploration et de nouvelles technologies. Je vous remercie.